Bonsoir à tous. Moi, je, vais, je vais me lever. Je voulais d'abord remercier la, la Maison des Métallos pour, euh, pour cet accueil hein, dans ce lieu chargé d'histoire. Merci beaucoup. Et puis euh, remercier Geneviève Azam et, et Alice Leroy pour, euh, pour leur présence ce soir avec nous. Et enfin, Christophe, notre éditeur, qui nous a soutenus durant tout ce, ce projet avec, avec bienveillance. Et, et voilà, Donc il, nous a, il a pu nous encourager vraiment écrire ce méchant Alors ce soir, il y en a peut-être parmi certains d'entre vous, en tout cas, qui espèrent qu'on va leur démontrer qu'un effondrement est possible. Mais notre grand défi, finalement, ce soir, c'est de vous parler des deux grandes questions qui nous ont occupés durant la rédaction de ce livre, à savoir est-ce qu'un effondrement est finalement imminent et plausible possible et puis l'autre question c'était euh, comment traiter euh, finalement de cette question et comment utiliser ce mot qui, qui euh, peut évoquer euh, euh, bien des choses euh, dans notre imaginaire alors ouais. donc pour commencer euh, donc moi je, je vais vous parler euh, vous donner quelques petits indices euh, ce soir sur, sur cet effondrement qui vient et je voulais commencer par euh, la grande accélération euh, qui est un petit peu le tableau de bord de l'anthropocène euh, qui a été mis à jour euh, en début d'année euh, et, et on voit finalement les courbes qui vont toujours dans la même direction que ce soit au niveau socio-technique euh, ou au niveau des, des écosystèmes, de la réponse des écosystèmes. Donc tout s'accélère euh, comme si finalement nous, nous avions le, le pied... Euh, Calé sur un, sur un accélérateur. Et dans notre livre, nous avons voulu être, euh, euh, utiliser le plus possible de métaphores pour inviter vraiment le, le grand public à, à comprendre, et à essayer d'envisager de, euh, cette, cette question. Et donc la métaphore que, donc ça c'est la, la croissance planétaire. Évidemment, on est, on est partout, on accélère, et tout s'interconnecte aussi dans les grandes villes, notamment. Euh, ici, au-dessus, à gauche, à Los Angeles, ou ici, euh, une ville à Dubaï. Euh, et puis, le, effectivement, l'impact que, que nous avons avec toutes nos machines sur la Terre. Et donc, euh, la métaphore que, que nous avons choisie, c'est celle de la voiture. Bon, elle est, elle est assez commune. Euh, euh, mais voilà, nous sommes donc branchés, euh, euh, bien assis, confortablement dans cette, dans cette voiture. Et, et nous avançons à, à plein tube en, en écrasant certains êtres vivants. Euh, finalement, alors, la, la grande question, c'est ben, où se trouve le, le plafond, puisqu'on accélère toujours plus vite. Et euh, ici, euh, vous, euh, donc on a cette, cette image de la Terre, et il y a une petite, euh, cette petite boule euh, qui, qui, qui montre... Qui montre que, alors je vous laisse essayer de deviner une petite seconde. Euh, alors un ballon ça pourrait être effectivement un ballon de foot, mais ça n'est pas un ballon de foot en fait, c'est simplement l'atmosphère qu'on aurait roulé en boule et qu'on aurait comparé donc, euh, son volume au volume global de, de la Terre. Et donc c'est simplement cette image est là pour montrer que finalement euh, cette atmosphère est, est très fragile et que euh, nos activités ont pu perturber euh, ce cycle général. Voilà donc ça c'est toute l'atmosphère. Ici, nous avons une autre petite boule, encore plus petite. Et c'est l'eau. Toute l'eau sur la Terre. Donc c'est pour vous montrer que finalement, ça ne représente pas grand-chose. Voilà. Non, non, toute l'eau. C'est vraiment une pellicule très très très fine euh, sur, sur toute la Terre. Voilà, ça peut paraître fou, mais c'est la réalité. Voilà. Alors, pour revenir sur la métaphore de la voiture, finalement, donc, la question des limites, Mais on pourrait traiter ça, la voiture, il ben, y, y a un moteur, y a, je vous ai parlé de cette pédale d'accélérateur hein, qui est bien bloquée sur la croissance, la croissance est, est fondamentale, mais il y a la question du moteur, et, et le moteur est évidemment relié au réservoir d'essence, donc on pourrait penser première limite, euh, ben, réservoir d'essence, euh, l'énergie, euh, et, et a fortiori les, les énergies fossiles, et donc euh, on, on a creusé cette question dans notre livre, donc tout d'abord en, en parlant un petit peu, en, en allant euh, brosser euh, toute la littérature euh, scientifique euh, en tout cas des, des publications à comité de lecture euh, sur la question de, de la des réserves d'énergie de, fossile et finalement on s'est aperçu que bah, c'était finalement pas le, la question fondamentale c'était pas c'est pas tellement la réserve alors on s'est intéressé au taux de retour énergétique le taux de retour énergétique c'est euh, la quantité d'énergie qu'il a fallu euh, mettre dans, dans, nos, dans nos outils, dans nos activités pour, pour euh, extraire le, le pétrole ou extraire les autres énergies fossiles. Et on s'est aperçu que, bien, que ce taux de retour énergétique est en déclin. Donc, euh, pour vous donner une, une, un chiffre, c'est au début euh, du XXe siècle, vers 1900, quand on, on, on investissait un baril de pétrole, bien on, on en avait 100 qui jaillissaient. Donc, c'était très facile. Euh, on prenait... Euh, les champs pétroliers à fleur de sol et on creusait à peine, ça giclait. Euh, Aujourd'hui, ce taux de retour énergétique est en déclin partout sur toutes les énergies fossiles et on, on l'évalue à peu près à, à 11. Donc pour un baril, euh, euh, un baril investi, on en retire seulement 11 maintenant. Et donc ce taux est en, en déclin permanent. permanence. Le problème, évidemment, c'est que notre société a besoin d'une énergie nette, toujours pour pouvoir fonctionner. Hein. Pensez par exemple... Euh, au, au système de santé, au système d'éducation, etc. Tous ces systèmes ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et évidemment, quand on en, a, quand on en retire moins, eh bien, on peut euh, en, en libérer le moins, de plus en plus difficilement, pour, euh, pour tous ces, ces, ces secteurs d'activité qui sont euh, consommateurs nets d'énergie. Et donc, il y a une difficulté, puisque les chercheurs ont évalué à peu près un... Un besoin pour notre civilisation thermo-industrielle, un besoin à peu près à 12, euh, bah, donc 12, 12 euh, barils de pétrole pour un seulement investi. Et donc, quand on, on va en deçà de ce seuil, en arrivant en, en dessous, hein, ce qui, puisque le, le taux de retour énergétique est en déclin, comme je le disais, eh bien, on arrive on a à un problème, évidemment, puisqu'on n'arrivera plus à financer énergétiquement... Euh, euh, tous ces secteurs euh, d'activité, et donc il va falloir voilà commencer petit à petit à, à faire des travaux. Mais dans nos recherches, qu'on s'est aperçu finalement que c'était pas la question la plus fondamentale concernant l'énergie, mais qu'il y avait une question bien plus euh, pressante, urgente, et c'était la question euh, de l'approvisionnement énergétique euh, qui est évidemment intimement liée au système financier. Euh, le système financier, vous le savez tous, c'est un système hyper connecté. Et euh, ce système, l'approvisionnement en énergie, évidemment, dépend de la bonne santé de, ce système, de euh, ce système financier. Et donc, si le système financier vient à faillir, évidemment, on aura des gros problèmes pour notre approvisionnement énergétique. Et évidemment, a fortiori pour les énergies fossiles, mais évidemment aussi pour les énergies renouvelables. Comment pouvons-nous finan financer euh, un approvisionnement énergétique stable alors que le système financier, lui, est, est carrément instable. Donc ça, c'était vraiment la, la grosse question, à, sur, sur, les, sur la, la, la limite, question énergétique, qu'on aborde en premier. Ensuite, évidemment, en brûlant toutes ce, ces énergies fossiles, on altère euh, nos écosystèmes et tous les services, évidemment, qui, qui nous offrent, euh, épuration des eaux, euh, respirer un air sain, tout ça, euh, ou, ou pollinisation, tous ces, ces services sont, en, sont mis en danger, évidemment, avec, dans, un, dans un climat instable, notamment. Et donc, euh, comme disait Alice, nous sommes rentrés dans une, dans une nouvelle ère. Euh, ici, vous voyez sur le, sur le graphique... Ah, pardon. Euh, voilà. Nous sommes ici euh, dans l'Holocène, donc une période euh, climatique, comme vous pouvez le voir, assez stable, hein, qui évolue dans une fenêtre seulement de, de 1 degré. Et donc, toute nos, notre, notre agriculture, par exemple... Euh, euh, euh, grâce à cette stabilité. Hein, et aujourd'hui, nous modifions euh, dangereusement euh, les, les seuils de, de stabilité, Voilà avec les projections ici en rouge de, du, du GIEC, les possibilités. Alors finalement, en évaluant tout ça, on s'est rendu compte que euh, la question des, des limites, elle était un petit en, en la formulant juste, en parlant juste de limites, il y avait un petit, un petit souci, c'est que les écosystèmes, euh, euh, euh, tous les systèmes naturels, en fait, euh, ne répondent pas euh, euh, directement aux perturbations, mais qu'il y a des effets de seuil. Et donc, finalement, que la métaphore du mur, on entend souvent dire aujourd'hui, on va droit dans le mur, on va droit dans le mur, mais que cette métaphore du mur ne fonctionnait pas bien. Euh, pour, pour tout ce qui est écosystème et système naturel. Dans les systèmes complexes, à force théorique, c'est uniquement après avoir dépassé le seuil qu'on se rend compte qu'on l'a dépassé. Et donc, il y a une, une, une zone d'imprévisibilité. On rentre en grande incertitude avant de dépasser ce seuil. Et c'est après l'avoir dépassé qu'on on peut vraiment évaluer les, les conséquences. Et donc, finalement... Il euh, y avait deux termes pour, pour euh, les limites. Il y avait les limites thermodynamiques, comme on, la montre, comme, comme on en parle dans le livre, euh, pour, en ce qui concerne l'énergie, et puis les métaux rares, évidemment, euh, mais qu'il y a aussi donc, des frontières, c'est-à-dire que euh, nos actes ne sont, ne sont euh, finalement que, que concrets après avoir dépassé ces, ces frontières, après les avoir transgressées. Et donc finalement aujourd'hui on est, on est sûr de, de quatre choses après avoir fait cet exercice, savoir si cet effondrement imminent est possible, et bien que la croissance physique de nos sociétés va, va s'arrêter dans un futur proche, que nous avons altéré euh, l'ensemble du système Terre euh, de manière irréversible en tout cas à l'échelle euh, humaine et que nous allons vers un avenir de plus en plus non linéaire hein, dans un système complexe où... Euh, des petites perturbations peuvent modifier l'ensemble du, du système, un peu l'effet papillon que vous connaissez. Donc on, on en parle beaucoup dans, dans notre livre et, et nous pouvons désormais être soumis à, des, à, à un effondrement systémique global puisque l'ensemble s'est euh, euh, interconnecté euh, à travers la mondialisation. Voilà. Alors pour revenir à la métaphore de la voiture, je voulais terminer là-dessus euh, voilà, c'est un petit peu comme si on, on avançait les yeux bandés, que, que, eh bien que notre moteur commençait à tousser et que, et que finalement, on, on ne se rendait pas bien compte euh, des frontières qui étaient autour de nous et qu'on euh, voilà, pouvait facilement tomber dans, dans le ravin. Mais comme vous voyez, on a les yeux bandés. Il est difficile de, de, de voir tout ça avec des, des yeux systémiques. c'est donc... Euh, euh, ça, notre message dans, dans le livre aussi, c'est que nous avons voulu avoir, bross... nous avons voulu brosser un tableau euh, systémique euh, et, et essayer de relier toutes ces crises ensemble pour euh, pour essayer de comprendre, de mieux comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Et donc euh, euh, euh, la question euh, qui nous a, tra... la deuxième grosse question qui nous a Travailler, c'est effectivement la question. Comment est-ce qu'on aborde cette, ce mot effondrement, cette expression effondrement de, de la civilisation industrielle euh, Comment en parler Et donc, nous avons imaginé ce, ce terme euh, collapsologie. Alors, c'est bonsoir à tous. C'est la deuxième partie du livre euh, qu'on va, on va aborder maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce que la collapsologie On a vu dans la première partie qu'un effondrement nous pend au nez, mais c'est quoi un effondrement Alors, quand on, en, quand on en parle, quand on évoque le sujet, on, on fait facilement référence à des imaginaires cinématographiques qu'on a tous l'habitude de... Enfin, voilà, des films hollywoodiens qu'on voit, les Mad Max, les Star Trek, etc. Mais nous, ce qu'on a voulu, c'est aller plus loin et creuser, aller voir ce que disent euh, ce qu'ont dit les scientifiques en fait du, durant ces dernières années et en fait on, on s'est plongé dans la littérature scientifique avec passion, enfin, pour l'anecdote euh, Raphaël et, euh, et moi aussi, on est vraiment des bibliopathes on est euh, euh, obsédés par la bibliographie scientifique on a réuni des centaines et des centaines d'articles des dizaines de livres, on n'a pas encore fait le tour de tout ça, donc on a ouvert un grand chantier euh, là ce sont les premiers résultats, on va dire, des, des recherches, et tout ça, ça nous a, ça nous a, euh, ça nous a foutu le cafard en fait. On a eu, <rire> non, c'est vrai, on a, on a passé des grands chocs. On a eu des chocs qu'on s'est pris dans le ventre. En fait, on croyait euh, travailler avec la tête et on s'est pris des chocs dans le ventre. Et euh, un, un colloque de, de spécialistes de, des pics, de, de, des pics pétroliers, il y a un, un, un expert qui parlait de oh my god points, des points oh my god qu'on passe comme ça. Ce sont des, des, moment, des momentums qu'on passe. Et il y a, a l'avant et l'après. C'est comme des moments d'effroi. On se rend compte que, que la normalité ne sera Qu'on enfin, qu ne pourra plus revenir à un état de normalité, que tout va changer. Et en fait, on a passé... On, on pourrait les traduire par des points « Oh la vache oh, !» Et, et y a, y a, voilà, ça, change, ça change notre vie. Ça a changé notre vie profondément. Alors Raphaël On s'est rencontrés en, fait en, en, en, voilà, en 2012... Ça fait trois ans qu'on travaille là-dessus, beaucoup de gens nous ont pris pour des fous, et euh, même nous, on s'est pris pour des fous. On, a, on, a, on était plongé dans la littérature, ça veut dire que les chiffres, on ne pouvait pas être dans le déni, on était face aux chiffres, les yeux grands ouverts, on s'est pris ça dans la, dans la face. Et c'est très dur, à, voilà, ça a été dur. Et un des grands points oh au vache que j'ai passé, je le raconte mais il y en a eu plein, c'est que, en fait, pour ceux qui connaissent, euh, il y a en 72 le rapport Meadows, ou connu sur le nom de rapport au club de Rome, qui a été publié. Euh, une équipe, voilà, Denis Meadows, Donella, euh, et, et en fait c'était quatre. Et ça, ça a été un choc à l'époque, dans les années 70. Moi, j'étais pas né. Alors, il se trouve qu'en 2011-2012, Denis Meadows, le principal co-auteur, est venu en tournée. La trad en France et en Belgique, pour la traduction de, de, du dernier rapport euh, qui est ici, aux éditions Rue de l'Échiquier, que je vous conseille vivement. Et alors, je travaille pour un, un journal, donc j'ai été l'interviewer. Et coup, coup de chance, pour l'anecdote, c'était en Belgique, au, le, le matin même, le roi formait un gouvernement. En Belgique, on n'avait pas eu de gouvernement pendant euh, plusieurs mois, plus d'un de, an, deux ans, peut-être. Et alors, tous les journalistes sont partis voir euh, la conférence de presse du roi. Je me suis retrouvé tout seul avec Denis Médos pendant deux heures. Et j'ai eu vraiment un choc, mais profond, qui correspondait à peu près à quelques jours près. Ma compagne était enceinte, on allait accoucher de notre premier fils. Et j'ai mis deux mois à m'en remettre, et voici, mais très succinctement, très simplement, le, le, le contenu du rapport. En fait, ils ont fait un, un modèle systémique du monde. Voilà le monde avec les, les taux de natalité, la population, les taux d'investissement, voilà et ça c'est notre monde de manière simplifiée mais c'est un des modèles les plus complexes qui existent en fait au début, dans les années 70 c'était le début de l'informatique et donc au MIT, là où ça a été fait l'étude ils ont mis ce modèle dans un ordinateur et ils ont récupéré les chiffres les données réelles du monde voilà, de 1900 à 1970 voilà les données réelles du monde sur les ressources non renouvelables l'épuisement des ressources la production alimentaire euh, la population, ici en bleu comme vous l'a dit Raphaël, on sent les exponentielles arriver. Ici, en orange et en rouge, c'est les services et l'industrie, c'est-à-dire le PIB, en quelque sorte, si on fusionne ces deux, c'est l'économie mondiale. Et puis ici, les taux de pollution, évidemment, qui commencent aussi une faible exponentielle. Ça, ce le, sont les données réelles. Et ce qu'ils ont fait, le Club de Rome, c'est qu'ils ont appuyé sur Enter, après avoir mis ces chiffres dans l'ordinateur, et le système a tourné et a simulé comment notre civilisation thermo-industrielle allait se comporter durant 150 ans, enfin dans les 150 prochaines années. Et alors, voilà ce qu'a donné le modèle jusqu'en 2010. Donc, on voit les débuts d'exponentiel. Et il y a un, australien, un scientifique australien qui s'est amusé, 40 ans après, à voir si ça correspondait, finalement. Ça fait 40 ans qu'on connaît ce modèle. Est-ce que ça colle aux données réelles Et ça colle assez bien, malheureusement, puisque voici ce que donne le modèle Lorsqu'ils ont appuyé sur Enter il y a 40 ans, il y a 40 ans, voilà ce que ça donnait. Un effondrement de la civilisation thermo-industrielle pour la première moitié du XXe siècle. Et donc nous, on est ici au bord d'un effondrement économique, c'est les en rouges. L'effondrement des productions agricoles, voilà, c'est pour juste après 2020. Et puis... Ici en 2030, effondrement du déclin, enfin effondrement de la population, de la population humaine de manière irréversible et incontrôlée, je cite le rapport. Et puis après, effondrement de la pollution, puisque tout s'est arrêté, évidemment, la pollution aussi. Alors ça, c'est un choc, c'est un choc puisque ça a été confirmé. Le modèle est robuste, 40 ans de données réelles, c'est quand même pas rien. Euh, il a toujours pas été, enfin démenti, contredit. C'est juste pour l'anecdote, la, enfin la remarque, c est, c est, ce n'est pas une un modèle de prédiction du futur. Ce n'est pas ça leur but. Eux, ils ont dit, si le monde a des limites physiques, ce qui est le cas, alors notre système est très instable, puisqu'il est fait de boucles de rétroaction. Et au moment où un système complexe voit apparaître des exponentielles, et ça, c'est très commun dans la nature, alors il y a un, un risque vraiment très, très sérieux de déstabilisation, d'instabilité, et, et c'est ce que montre le modèle. Donc ça, ce ne sera pas forcément l'avenir, mais on y prend le chemin de manière vraiment assez dangereuse et même évidente. Alors moi, ça me fait un choc. J'ai mis deux mois à m'en remettre. Et des chocs, on en a eu plein. En fait, on a passé trois ans à en avoir, à des points au lavage. Et un des plus marquants qui m'a vraiment paniqué, je peux le dire, c'était plus que de la peur, c'est quand je me suis rendu compte qu'en fait, les centrales nucléaires, on a environ 235 réacteurs nucléaires en marche sur Terre. Euh, S'il y a un effondrement financier et puis économique rapide, ce qui peut être le cas, parce qu'il y a des dynamiques très rapides dans la finance, eh bien, euh, les chocs peuvent être tels que on, on pourra peut-être pas assurer l'extinction seulement des réacteurs, parce que le, la puissance nucléaire, l'énergie nucléaire, il faut le rappeler, est une des seules sources d'énergie qui met plusieurs mois à, à, à s'arrêter, enfin une centrale nucléaire, mais plusieurs mois, voire six mois, plus de six mois, à s'arrêter. Il faut des ingénieurs, il faut les payer, euh, des techniciens, etc., pendant six mois pour arrêter un réacteur. Et donc si on a des crises beaucoup plus euh, rapides que, que ça, de l'ordre de la semaine, il y a des centrales aux États-Unis qui ont prévu que trois semaines euh, de, euh, de fuel pour les, les groupes électrogènes en cas de panne d'électricité. Et après, ils n'ont ils ont pas de plan B. Donc, on a 235 fois euh, Fukushima, potentiellement, s'il y a des, des effondrements trop rapides. Voilà. Bon, après, c'est un des points... Euh, qui, euh, voilà. on, on, on, a, on a touché la peur, on a touché aussi la tristesse, et une tristesse profonde quand on lit les, les, les articles sur la biodiversité, mais c'est à pleurer. Les articles qui sortent semaine après semaine, c'est à en pleurer, vraiment. Une tristesse profonde et, et aussi une euh, honte, en voyant euh, mes, mes fils, mes jeunes fils maintenant, euh, d'être obligé de leur dire ça un jour, c'est une enfin une honte. Et on a touché le, euh, le désespoir et le, enfin, voilà beaucoup d'émotions qui sont sorties et en fait et la colère aussi, la colère de, de voir que ça continue. Et on, on s'est rattaché au mouvement de la transition et peut-être vous connaissez le manuel de Rob Hopkins qui est sorti en 2010, l'initiateur du mouvement des villes en transition. Et eux dans enfin nous puisqu'on en fait j'en fais partie aussi dans ce mouvement de la transition, on touche Vraiment, on, on travaille cette question des émotions. Et c'est absolument indispensable pour entrer en transition. La transition, elle est aussi intérieure. On ne parle pas qu'à la tête, on parle aussi au cœur et, et au, au trip. Quoi. Et donc, euh, dans le manuel de transition, il y a tout ce, ce, ce, cet outil en fait, qu'ils sont allés prendre dans les théories du deuil pour passer... En fait, l'effondrement, le, le, c'est une histoire de deuil. Il faut qu'on fasse le deuil d'un avenir qu'on avait, qu'on s'était qu'on s'était prévu, enfin, qu'on avait prévu pour nos proches, il faut en faire le deuil. On fait le deuil d'un avenir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien après. Ça veut dire qu'il va falloir inventer euh, les, les autres avenirs qu'on n'avait pas prévus. Et donc, en fait, quand, nous, on a, on a fait pas mal de conférences, d'ateliers, de formations avec Raphaël. Et le public, en fait, sortait aussi ses émotions, euh, les mêmes que les nôtres. On s'est rendu compte que ça faisait du bien d'en parler après les ateliers. Ça faisait du bien de partager, de voir qu'on n'était pas seul. Et il y a beaucoup de colère qui sortait du public, beaucoup de tristesse, beaucoup de peur. Voilà. Tout ça, ça s'accueille. Ça, ça Et donc, le mouvement... Je vous parlais de Rob Hopkins, voici l'initiateur du mouvement des villes en transition, se situe vraiment sur le terrain aussi des émotions. Alors, lui, c'est... Euh, voilà le... Son dernier livre, qui est traduit en français, qui est très positif. C'est quelqu'un qui travaille aussi vraiment l'imaginaire de manière positive. Qu'est-ce qu'il y a après la transition De quoi sera faite la transition Quelles sont les initiatives qui marchent, qui fonctionnent Voilà les AMAP, les chaînes courtes, l'agroécologie, le retour du vélo. Enfin, il y a plein de trucs qui marchent sur Terre. Il y a des centaines et des centaines et des milliers d'expériences qui fonctionnent et qui se situent dans cette perspective post-carbone, post-pétrole, post-effondrement, appelez-le comme vous voulez. Ça marche. Mais lui, ça ne veut pas dire qu'il n'est dans le déni. Il est, ce, le mouvement de tra la transition est vraiment euh, euh, acte, les catastrophes. En cela, on l'appelle catastrophiste, parce qu'on a les yeux grands ouverts sur la catastrophe, mais on envisage un avenir, on envisage quelque chose après. Et être catastrophiste, c'est cette position, cette posture de, euh, de lucidité, de principe de réalité, ne pas détourner le regard, voir les catastrophes en face, elles ont commencé et agir en conséquence. Et alors, le mouvement traite vraiment clairement des émotions, et aussi d'un grand chantier, d'un grand continent à explorer, qui est l'imaginaire. On l'a abordé tout à l'heure, mais ça, c'est le film « Beast of the Southern Wild », qui est sorti en 2012, qui aussi travaille la question de l'imaginaire. À la Nouvelle-Orléans, il si enfin voilà, je ne vais pas vous raconter le film, mais ça, ça touche beaucoup. Et donc, la question, finalement, de l'effondrement, n'est pas simplement une histoire de science, de, euh, de chiffres et de raisons, mais aussi euh, de croyances, d'imaginaire. Quand on parle de, de l'avenir, du futur, beaucoup de personnes, beaucoup de gens sont encore dans cet imaginaire Star Trek, on l'appelle comme ça, où on, va encore coloniser, on, va, on pense qu'on va coloniser d'autres planètes, que la science va nous sauver, ils y y trouveront bien quelque chose. C'est un déni très très fréquent dans nos sociétés. Ou l'imaginaire inverse. Qui, euh, qui fonctionne sur le mythe apocalyptique de Mad Max. Qui n'a pas en tête cette image, enfin, en tout cas pour moi, de, de, de Mel Gibson avec un fusil à pompe Quand on pense à l'après-pétrole, à la on pense à... Euh, euh, voilà, la, on va s'entretuer pour la dernière goutte de pétrole. Ce sont des imaginaires hollywoodiens qui ont bien travaillé... Euh, qui, qui, qui ont fait un travail en amont. Et maintenant, dès qu'on pense effondrement, dès qu'on aborde ce sujet, c'est ça qui sort en premier. Et donc, on a tout un travail à faire de déconstruction ou plutôt de recolonisation d'imaginaire. Et voilà, très schématiquement, notre accélération, la trajectoire thermo-industrielle qu enfin, thermo que notre société a pris. On se trouve ici, et il y a des gens qui sont dans l'imaginaire du toujours plus, c'est très fréquent, ou du mythe apocalyptique, donc le mythe de la croissance infinie, le mythe de l'apocalypse. Et on retrouve de plus en plus de personnes qui dans un mythe stabilisateur. J'aime ça, un mythe, mais bon, c'est un imaginaire où voilà, les énergies renouvelables, l'équilibre, le développement durable, etc. Ça, c'est très fréquent aussi. Et puis, un peu moins fréquent, mais il y a cet imaginaire de la descente énergétique. On acte les catastrophes, mais c'est une opportunité. Et, ça, et, et souvent, c'est le monde de la, de la permaculture qui parle de grande descente énergétique. Et, et, et on va... Euh, arriver à, à, à vivre cette descente énergétique de manière positive. Dans, au niveau de l'imaginaire, on peut se faire piéger. Par exemple, la question du pic pétrolier. Aujourd'hui, on est en haut du pic et on va avoir de moins en moins d'énergie fossile. Alors, voilà, on, peut voir, on peut voir notre trajectoire de cette manière. Nous, on était là, début du siècle des Lumières, péniblement, le Moyen Âge, on sort, on grimpe, à la force de l'esprit, de la raison, de la puissance humaine, on, on, on grimpe cette, cette côte et on arrive à maîtriser la nature, on arrive à, à croître, à avoir une démographie exponentielle, on est surpuissant grâce aux énergies fossiles. Et puis, on va vers un, une, un avenir de descente où il va falloir descendre, consommer moins, euh, se déplacer moins, etc. Et si on renversait les, les choses... J'ai emprunté ce, ce dessin au point de la transition. Et si, avant la révolution industrielle, on était là, puis on a plongé dans ce bassin sombre et visqueux des énergies fossiles. Pendant des dizaines d'années, on a plongé de plus en plus profond. Aujourd'hui, on se trouve ici, on est tout au fond du marasme. Il fait tellement sombre qu'on ne se voit même plus. On est tous individualistes. On n'arrive on, on, on on plus à, à retisser des liens d'entraide, de solidarité. Et si l'après-pétrole, c'était juste une question de remonter? vers le soleil, de retrouver du lien avec le vivant, avec nous-mêmes, avec nos proches, etc. Voilà. La, la question de l'imaginaire, elle, elle est essentielle. Et dernière euh, chose que je voulais dire, dernière partie, c'est que, émotion, d'accord, imaginaire, d'accord, mais on est allé faire un tour, en tant que bon bibli bibliopathe, du côté de toutes les sciences, que disent les sciences sur l'objet effondrement Pas sur ce qui va nous arriver, le pétrole, tout ça, mais les modèles mathématiques, OK les civilisations anciennes, les archéologues ont beaucoup de choses à dire que nous apprennent les anciennes civilisations et toutes, toutes celles qui s'est effondrées soit toutes, sur notre situation actuelle. C'est l'île de Pâques ou Rome, mais aussi euh, la démographie de l'effondrement, une question passionnante et hyper tabou. On a commencé à l'aborder ici, euh, mais tout reste à faire. Euh, les Mayas, l'île de Pâques, d'accord, se sont effondrés, mais l'URSS s'est aussi effondrée. Et ce n'est pas du tout pareil, Effondrement du RSS. Comment, comment euh, distinguer différentes dynamiques, différentes étapes d'effondrement Parce qu'on a le même mot, finalement, pour des choses très différentes. Alors, il y a, y a des étapes on, on, on, on décrit euh, aussi euh, les travaux d'un euh, ingénieur qui s'appelle euh, Dmitri Orlov, qui, qui, euh, qui a classé les stades d'effondrement, donc financier, économique, de plus en plus grave, financier, économique, social. Euh, non, euh, ouais, social non, politique, pardon. Financier, économique, politique, sociale et culturelle, quand il n'y a plus rien. Voilà. Enfin bref, on, on rentre dans les détails de la dynamique des effondrements. Dans, euh, et puis le présent, il y, y avait le futur avec l'imaginaire, il y a le passé avec les civilisations anciennes et le présent. Par exemple, la Syrie, le pays, la Syrie s'est effondré Et on le voit euh, aux images satellites, en quatre ans, il y a eu 83% de diminution de luminosité la nuit en Syrie. C'est les signes que le pays s'est effondré. Aujourd'hui, il y a des effondrements. Nous, on est épargnés. La Grèce et l'Espagne sont déjà peut-être dans une amorce d'effondrement euh, enfin, économique et politique. La Syrie s'est effondrée. Voilà, donc ça existe, c'est aussi pour maintenant. Que, alors, il y a des questions passionnantes qui, qui reviennent sans cesse. Est-ce qu'on va tous s'entretuer Est-ce qu'on va finir comme Mad Max ou pas Alors là, on a trouvé, encore une fois, des travaux qui vont dans le sens de la réponse où la réponse est oui, d'autres où la réponse est non. Donc, dans ce qu'on a appelé les débuts de la sociologie de l'effondrement, euh, et, et, et, et on a aussi amorcé des pistes de la politique de l'effondrement, une fois qu'on croit à tout ça, une fois qu'on sait, mais qu'on croit aussi, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fuit tous les villes est-ce qu'on se met dans une initiative de transition En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le passage à l'action permet de se maintenir euh, éveillé, mais de se maintenir, de, de, de se maintenir dans l'espoir, dans une posture d'espoir. Si on prend ces chiffres, si vous lisez ce livre, le soir avant de dormir, vous endormissez dessus, endormissez dessus et vous ne, ne passez pas à l'action, le plus naturel, le cerveau s'autoprotège, le plus naturel... qui va. La chose la plus naturelle qui va arriver, c'est qu'on va rentrer en, en processus de déni. Le déni, c'est une manière de se protéger. Et passer à l'action, faire des choses. Alors nous, c'est faire des conférences, des écrits, ou participer à des villes en transition. Chacun trouvera sa voix, son, son, enfin, sa, sa sensibilité. Mais ça permet de se maintenir dans cette euh, lucidité, dans ce réalisme qui est, nous l'avons découvert, qui est catastrophique. Mais il faut l'accepter. Et ce n'est que en l'acceptant, avec cette posture de ben, les yeux grands ouverts, euh, enfin, voilà, de, de courage aussi, qu'on arrivera à peut-être euh, concevoir des politiques plus réalistes. Et finalement, euh, ce qu'on a fait dans ce, euh, dans ce livre, il enfin, y a un autre message clé dans ce livre, c'est que le déni, le deuil, tout ça pour, vers une acceptation de l'effondrement... Parce qu'un des messages clés, c'est qu'il y, y aura effondrement. Enfin, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'alternative. Il va falloir le vivre. Finalement, on peut voir ça comme l'effondrement d'un grand arbre, système industriel centralisé. Et ce n'est que grâce à l'effondrement de l'arbre dans la forêt que les jeunes pousses peuvent enfin émerger dans cette clairière. Enfin, ça peut déverrouiller des des futurs, des possibles. Et ces jeunes pousses, sur le terrain, sont très nombreuses, il y en a beaucoup, donc il suffit maintenant de les en prendre soin, les bouturer et de les mettre en réseau, etc. Et donc on a, au fil de ces trois ans, avec Raphaël, on a bouleversé notre imaginaire, et ce qu'on a voulu montrer dans ce livre, c'est qu'en fait, tout s'est retourné. Aujourd'hui, euh, l'utopie, c'est de croire que tout peut continuer comme avant. Merci de votre attention. Merci Raphaël, merci Pablo. Alors, euh, je ne vais pas me donc j'ai déjà dit, je crois qu'elle est économiste, porte-parole d'attaque, et aussi auteur d'un livre qui vient de sortir, hein, c'est ça, au lien qui libère, et en vente euh, à la sortie, il y a une table qui est tenue par une librairie de, de ce quartier, du Babelville, la librairie Libre à lire, euh, et donc Geneviève Azam a accepté d'être la répondante, enfin, de réagir à, ce, à cette euh, intervention à, à, à deux voix, et, euh, et d'amorcer, finalement, ce débat que nous... Nous voulions vous proposer avec la salle, donc on a à peu près jusqu'à... Euh, là, il est, il est euh, 20 heures, euh, euh, donc à peu près un quart d'heure. Et puis après, on passera aux, aux questions avec la salle, sachant qu'on aura un petit sas pour que vous puissiez à nouveau discuter avec votre voisin, voisine. Bonsoir et merci pour, euh, pour ce débat. Ici, dans cette maison, effectivement. Merci aussi à Pablo Servigne et Raphaël Stevens, parce qu'on euh, les remercie pour le dérangement, peut-être, et l'inconfort qu'ils installent tout à coup à la lecture du livre. Chemin faisant, c'est vrai que ce n'est pas. Euh, on ne trouve pas le confort, euh, le confort dans, dans ce livre. Et sans doute, c'est bien de ce dérangement, de cet inconfort que nous pouvons espérer, voir éclore, une capacité à penser ce qui nous arrive. À penser ce qui nous arrive pour agir par rapport à ce qui nous arrive. Alors, j'ai retenu deux ou trois points, et ensuite, j'aurai une question. Ce que j'ai trouvé très important, bon, je vais un peu répéter, je vais le dire autrement, parce que euh, déjà, beaucoup de choses ont été dites. Euh, ce que j'ai trouvé important, c'est le rappel extrêmement argumenté, sans être lassant, d'une nature comme un, un substrat matériel des activités humaines qui définit vraiment des limites qui sont infranchissables et non négociables. Ce qui signifie qu'il y a un extérieur à l'activité humaine, qu'il y a un extérieur à l'expérience humaine. Et c'est cet extérieur qui, justement, euh, est, a été nié et c'est le fait d'avoir nié cet extérieur à l'expérience humaine, en l'occurrence ici, ce substrat biologique, biophysique de la nature, qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas loin de l'effondrement, ou bref, que nous, pense, que nous avons à penser l'effondrement. Et donc, ça permet une déconstruction de tous les mirages de la possible dématérialisation des activités et les mirages de la réduction du monde à un réseau de circulation de l'information, autant de thèses qui ont un succès et qui sont des formes de déni, justement, de l'effondrement. Donc ça, cette partie-là est forte. Ce qui est très important aussi, c'est la distinction entre les limites et les seuils. C'est Raphaël qui les a expliqués. Et les seuils, c'est intéressant, parce que une fois le seuil franchi, cela veut dire qu'on est dans des systèmes de basculement. En particulier, vous citez le changement climatique. On sait qu'au-delà d'un certain seuil, il y a des choses qui ne sont pas imaginables ni maîtrisables, hein, puisqu'il va y avoir un, un empilement de, de faits, des boucles de rétroaction qui se mettent en place, qui fait que le, le, le climat ne pourra pas être maîtrisé. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est une mise en cause radicale de l'idée d'une toute-puissance humaine. Ça va très loin, parce que nous sommes héritiers, nous sommes des enfants des Lumières. Nous, on nous avait dit hein, que nous étions des êtres euh, rationnels, euh, est capable d'imaginer les conséquences de nos actions. Or, aujourd'hui, ce, ce que nous dit l'existence de ces seuils et le fait que, sans doute, nous avons déjà passé quelques-uns de ces seuils, c'est qu'en fait, nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous ne sommes pas capables d'imaginer les conséquences de ce que nous faisons. Et ça, je suis d'accord, c'est un choc. C'est un choc parce que c'est toute c'est tous les fondements de ce qui faisait notre manière d'être au monde qui, qui sont quand même très sérieusement ébranlés. Bon, ça a été soulevé hein, par plusieurs, par des philosophes, je, vous le citez, je crois, Gunther Anders, par exemple. Mais là aussi, hein, c'est cette honte prométhéenne qui fait que nous ne savons pas, ce décalage prométhéen, que nous n'arrivons pas à même imaginer, concevoir euh, les conséquences de ce, que nous, de ce que nous faisons. Et donc, cela veut dire aussi que peut-être bien il y a des choses qui nous dépassent. Or, précisément, tout le mouvement du capitalisme depuis une quarantaine d'années, c'était de supprimer tout ce qui dépassait le cercle de l'économie et le cercle du monde pour internaliser dans le cycle de l'économie tout ce qui pourrait nous dépasser, de manière à le rationaliser, à le gérer, à l'administrer, etc., etc. Et là, tout à coup, il y a à nouveau un extérieur, quelque chose qui nous dépasse et que peut-être bien nous n'arrivons pas à maîtriser. C'est un choc et c'est sans doute, une, une, comment dire, je peux pas dire une opportunité, hein, mais en tout cas, c'est euh, un moment important pour nous pour, euh, nous, nous, pour nous permettre de penser ce monde-là. Troisième chose qui est vraiment importante dans le livre, je trouve, c'est toute l'analyse la, la, de ce que vous appelez, vous ne l'avez pas trop développé, tout le verrouillage socio-technique qui fait qu'on a vraiment des effets de système qui font que les transitions sont difficiles. Hein, parce qu'il y a un système de verrou, de verrouillage, hein, qui fait que, euh, ce n'est pas seulement le déni, il y a une force d'inertie. Hein, il y a une force d'inertie qui vient, je ne veux pas être trop long, de plusieurs, de, de plusieurs raisons. Et donc, c'est ce qu'on appellera aussi, euh, c'est un phénomène systémique, ce n'est pas simplement dû à la volonté de un tel ou un tel, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, puisque du fait de cette force d'inertie, mais euh, donc le verrouillage sociotechnique qui est très très bien démontré alors ce que euh, ce qui est dit, ce que tu as dit euh, euh, Pablo c'est la question de l'imaginaire et ça peut être que la deuxième partie de votre livre est consacrée à cela mais là sans doute qu'il y a encore un pan énorme euh, énorme euh, à à découvrir parce que très certainement aussi, il y a un verrouillage de l'imaginaire, il y a une véritable panne de l'imaginaire, et une panne de l'imaginaire de la catastrophe. Pourquoi, me semble-t-il, et je mets ça au débat, et c'est en lisant votre livre que j'ai réalisé tout ça, panne de l'imaginaire de la catastrophe qui peut engendrer du déni, qui n'est pas obligatoirement du déni, mais le sentiment que ça nous dépasse. C'est pas le fatalisme, c'est le sentiment que ça nous dépasse. Alors c'est quoi cet imaginaire de la catastrophe Pendant très longtemps, on a imaginé, j'ai vu la, les, les ruines par exemple, ça a été représenté la catastrophe avec des ruines etc. En particulier à partir du tremblement de terre de Lisbonne hein, qui a été très très très documenté, il y a eu tout un imaginaire de la catastrophe qui était extrêmement important parce qu'il témoignait aussi d'un extérieur à nous-mêmes qui nous tombait dessus essentiellement c'était des catastrophes dites naturelles qui étaient des catastrophes naturelles et qui venaient nous rappeler un petit peu à notre démesure et euh, tu en parles, vous en parlez dans le livre c'est l'explosion du volcan islandais dont je ne prononcerai pas euh, le nom ce volcan islandais là c'est une catastrophe naturelle apparemment et tout à coup le monde semblait s'arrêter le trafic aérien, qui est quand même notre modernité suprême, était arrêté, vous en parlez. Euh, les, les échanges, etc., etc., étaient, étaient également arrêtés. Le commerce co contre-saisonnier, j'ai appris ce terme à ce moment-là, le système, le, le commerce contre-saisonnier, c'est-à-dire les asperges du Kenya ou euh, les fraises à Noël, etc., etc., tout ça était complètement perturbé. Et ça, ce type de catastrophe, qui n'est pas une catastrophe produite par les humains, l'éruption produit un imaginaire donc, qui nous rappelle à notre propre démesure et qui nous rappelle qu'il y a peut-être un extérieur que nous ne maîtrisons pas et que cet extérieur nous permet de nous confronter aussi à l'inhumain. Et donc, quand nous nous confrontons à l'inhumain, nous confortons l'humanité. Nous confortons notre possibilité d'être humain et la, et, la, et la frontière entre l'humain et l'inhumain. Le problème des catastrophes que nous avons aujourd'hui, c'est que ce sont des catastrophes comme... Tout à l'heure, ça a été dit, qui sont le produit de l'activité humaine. Et que donc, du coup, le réel dépasse l'imaginaire. Le, le, la catastrophe, elle est réelle. Et euh, le réel assiège totalement l'imagination. Notre imagination est assiégée par le réel. Et donc, nous devons nous échapper de ce réel-là, effectivement, pour arriver à penser la catastrophe et donc à penser ce que nous pourrions faire là-dedans. Bon, je vais, je vais terminer, je ne sais plus trop... Combien de temps J'ai du temps, bon. Et de ce fait-là, du fait que euh, cette extériorité a, a, a disparu, on assiste à une banalisation de la catastrophe. Regardons Fukushima, c'est un exemple extraordinaire de banalisation de la, banalisation de la catastrophe. Ou bien, c'est euh, énormément de travaux, etc., qui consistent à vouloir administrer le désastre, bon d'abord on le banalise, ensuite on essaie de l'administrer de et de maîtriser la catastrophe. Et maîtriser la catastrophe essentiellement, les, les projets de maîtrise de la catastrophe c'est les projets techniques. C'est-à-dire qu'on remplace cette imagination sociale, l'imagination politique par un imaginaire purement technique qui nous sauverait finalement de ce que nous avons fait nous-mêmes. Et c'est en de nouveau en utilisant la technique, ce sont ces techniques qui nous ont souvent mis dans la situation dans laquelle nous sommes et c'est encore un surcroît de techniques qui pourrait, euh, qui pourrait nous, nous en sortir. Donc voilà je, une piste hein, pour, par rapport au déni, je pense qu'il y a un effondrement de l'imaginaire. Hein, ce n'est pas simplement un imaginaire colonisé, je crains que cette, ce, le fait que la fiction, que l'imaginaire rejoigne le réel, c'est quelque chose qui est très difficile pour nous. Enfin, dernier point par rapport à ce que vous, dites, ce que vous avez écrit et ce, que, ce qui a été dit aussi, c'est sur la question de l'émotion. Bon, ce, ce livre fourmille de euh, dépouillement de, de, de, des travaux scientifiques, des travaux scientifiques les plus récents. Euh, bon, ça, je pense qu'il y a un travail absolument énorme hein, par, rapport à ce, par rapport à tous ces, ces documents, etc., ce qui peut nous laisser, par moment, dans une certaine abstraction. Euh, on a un sentiment, et c'est la critique que nous nous sommes faits très souvent par rapport à, euh, à la lutte contre le changement climatique, ce que nous essayons de rectifier, justement, c'est que, à force de rester dans des courbes, etc., on ne se rend pas compte, c'est pas incarné. Et du coup, je crois que beaucoup de mouvements sociaux ont compris qu'il fallait absolument incarner ces choses-là. Et voilà pourquoi je, je, je pense qu'il ne suffit pas sans doute de rajouter de l'émotion pour qu'on comme vous l'avez dit, pour qu'on puisse s'emparer vraiment. Je pense que c'est plus par, par les luttes concrètes que nous menons, par la, le, comment dire, le, je, je pense essentiellement au changement climatique, c'est ce que je connais le plus. Le plus. Il est éprouvé aujourd'hui, si on se promène dans les Pyrénées ou dans les Alpes, on voit la fonte des glaciers, on les voit. Donc il faut les voir et il faut, les, il faut accepter de les voir et, et, et tenter de tirer les conséquences. Donc je pense beaucoup plus à des expériences, bon, soit individuelles, soit collectives, où on éprouve dans des luttes, dans des combats, ce que c'est aujourd'hui le problème de la biodiversité, du climat, etc. etc. Parce que, ce qui m'inquiète aussi, et, et qui est assez peu traité, mais vous le dites, hein, il y aura d'autres travaux, on espère, hein, c'est l'effondrement de la sociodiversité aussi. Et là, j'ai une question. Effondrement de la sociodiversité, ce sont des cultures qui disparaissent parce qu'elles ne peuvent plus habiter dans certains... Je pense aux Inuits, par exemple, dans le, dans le nord de l'Amérique, de, de, de, de des langues qui disparaissent. Et donc, des morceaux très importants de civilisation qui disparaissent dont nous allons avoir un besoin absolument extraordinaire pour reconstruire, justement, on ne reconstruira pas à partir du même. Et donc nous avons besoin de cette sociodiversité, d'une confrontation avec d'autres manières d'être au monde, d'autres cultures, pour justement pouvoir espérer de reconstruire. Et je trouve que cet effondrement de la sociodiversité aussi, elle fait partie de la complexité, elle fait partie de la complexité de, du problème et de l'effondrement. Je vais, je vais conclure. Là maintenant, dans le livre, et c'est euh, très très important, et ça a été dit aussi à l'oral, euh, il faut aussi déconstruire l'imaginaire de l'effondrement, tout qui s'écroule tout de suite, la guerre de tous contre tous, euh, etc., etc. Et c'est très important de montrer, comme c'est fait dans le livre, avec beaucoup de références aussi, moi je ne les connais pas toutes, mais j'avoue que je vais aller regarder, des, des, des, comment dire, des expériences justement de catastrophes ponctuelles dans lesquelles il y a eu la réaction première, c'est parfois l'effroi, c'est le sauve qui peut, mais très vite, dans un deuxième temps, ce sont des réactions de solidarité, d'entraide qui se mettent en place. Et du coup, ça modifie le schéma de l'effondrement. Cependant, j'ai une question. C'est vrai, vous dites, il y a des communautés, les communautés les plus reculées sont des communautés résilientes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, elles sont aussi très, très menacées, hein, des communautés euh, les plus reculées. Et puis, cette idée d'entraide, qui est une idée, je pense, qui est profondément humaine, ne répond pas à la question de la tentative qu'il y a aujourd'hui, une tentative très forte, et c'est vrai que c'est le sujet de mon livre, d'une déshumanisation profonde des humains. Et donc, là aussi, nous avons un combat euh, extrêmement euh, urgent et pressant dans la perspective, justement, de la nécessité de l'entraide, de la nécessité de la solidarité, bon, de reconquérir tout, beaucoup de territoires perdus. Et cette tentation qu'il y a aujourd'hui hein, d'un secours, finalement, euh, pour l'humanité dans la technique, de la construction d'une espèce de surhumanité, d'une surhumanité qui se construirait par la fusion de la machine et de l'humain, de l'oubli de tout un pan de l'humanité, et euh, ça aussi, c'est, je, je crois que ça fait partie du décor euh, par rapport à, le, par rapport à la, au risque, au risque d'effondrement. Et en particulier, je pense à beaucoup de, euh, comment dire, de courants de pensée, de théories qui font justement de la suppression de cette extériorité, de la mort de la nature, une condition de l'émancipation. Parce que la mort de la nature, ça veut dire la suppression de toute extériorité à l'expérience humaine. C'est la toute-puissance. C'est le retour de la toute-puissance qui peut prendre des allures très écologistes, très émancipatrices, hein, puisque ça permettrait de s'affranchir de vieilles identités, etc. etc. Mais c'est Malgré tout, le... c'est vraiment le retour de la toute-puissance. Donc oui, c'est garder ces fragiles vernis d'humanité, je dirais, pour pouvoir faire face à l'effondrement. Et alors là, c'est une question, j'ai vraiment fini. Vous dites dans le livre, verrouillage gigantesque, verrouillage socio-technique", et c'est très, très convaincant. Et en même temps, vous dites que du fait de ce verrouillage, il y a simplement possibilité d'agir aux marges du système. Bon, là, je, je dois dire que si nous disons qu'il y a urgence, et il y a urgence. Moi, je connais mieux le problème pour le changement climatique. On parle d'une décennie extrêmement importante pour ne pas accumuler encore plus de problèmes. Bon, est-ce que, euh, est-ce qu'on peut, on peut se, comment dire, est-ce qu'on peut s'en tenir à la possibilité? d'agir au marges. Et voilà, ça c'est ma question. Je sais que la réponse, moi je ne l'ai pas non plus, mais je pense qu'on ne peut pas évacuer la question. Je vous remercie.